Cet article représente une porte d'entrée pour toute personne souhaitant se lancer dans le marketing d'affiliation. Ces conseils peuvent vous être très bénéfiques. Trouvez un bon comptable. Cela peut être aussi bien un logiciel qu'un agent comptable. Si vous avez l'intention de gagner de l'argent, disposer d'un peu de savoir-faire en comptabilité est toujours souhaitable, peu importe ce que vous ferez pour gagner cet argent. Alors, pensez-y avant de commencer votre projet. Pour que tout soit prêt à temps, la communication sera utile pour préserver et renforcer l'attachement entre les partenaires dont la relation est mutuellement bénéfique. Une communication fréquente peut protéger vos revenus aussi. Par ailleurs, comme dans tout autre business, les partenaires d'affiliation qui vous rapportent le plus devraient être les plus importants à vos yeux. Ne les prenez pas pour acquis et faites tout votre possible pour qu'ils le sachent. Essayez de rejoindre plusieurs programmes d'affiliation qui visent le même public cible. Ainsi, vos visiteurs auront de nombreuses options parmi lesquelles ils pourront choisir. Si une personne visite votre site qui a pour thème le sport, vous pouvez être sûr qu'ils n'ont qu'une chose en tête, le sport. Assurez-vous donc que vos liens d'affiliation soient liés à ce thème, sinon ils ne généreront pas beaucoup de clics. Vos lecteurs ne seront intéressés que par les liens qui se rapportent à votre site. Utilisez des captures d'écran et des recommandations pour vos produits. En fournissant plus d'informations aux prospects, vous avez une chance plus élevée que ce dernier décide de passer à l'achat. Lorsque vous écrivez sur vos produits d'affiliation, Tâchez de rester positif. Même les phrases qui sont légèrement négatives devraient être évitées. Soyez transparent avec vos affiliés afin d'être perçu comme quelqu'un d'intègre par votre auditoire. En faisant preuve de transparence quant au fait que vous utilisez le marketing d'affiliation, cela va rendre les gens plus susceptibles de vous faire confiance. Une des meilleures choses que vous pouvez faire pour réussir dans ce domaine est de raccourcir vos liens d'affiliation. Vos liens d'affiliation doivent être un peu subtils. Lorsque vous utilisez les méthodes de marketing d'affiliation appropriées, vous serez considéré comme plus qu'un affilié aux yeux de l'annonceur, mais plus comme un partenaire. Recherchez des partenaires affiliés qui vous faciliteront le travail en vous fournissant des bannières et autres ressources. Ces entreprises ne sont pas dupes sur ce qui fonctionne. Ils savent quelles sont les méthodes efficaces pour la commercialisation de leurs produits. Ainsi, les meilleurs partenaires affiliés sont ceux qui fournissent ces données à leurs affiliés pour améliorer leur taux de réussite. Pour réussir, vous devez être sûr de pouvoir dire que vous êtes un consommateur qui a essayé le produit en question, et qui en satisfait dans le cas où vous l'êtes. Vous pouvez également publier votre présentation de produits sur des forums en ligne. Assurez-vous toutefois de mettre toujours un lien d'affiliation sur chaque poste afin que vous puissiez profiter de tous ceux qui sont intéressés. Rejoindre plusieurs programmes d'affiliation différents qui visent le même client cible est une excellente idée pour obtenir de meilleurs résultats de votre campagne de marketing d'affiliation. Vous devriez toujours faire une recherche sur l'annonceur avant de prendre une décision, même si l'annonceur est populaire. Votre recherche devrait vous aider à décider si oui ou non vous aurez du succès à faire sa promotion. Maintenant, vous êtes mieux informé et mieux préparé pour vous lancer dans le marketing d'affiliation. Lorsque vous entrerez dans l'arène du marketing d'affiliation avec cet arsenal de conseils, vous serez déjà sur le chemin du succès. Cette vidéo vous a convaincu que le marketing d'affiliation est un excellent moyen de débuter une activité sur le net, sans prendre de risques puisque le SAV est fourni par votre partenaire en affiliation. C'est également un moyen très simple pour vous de gagner un revenu complémentaire chaque mois. Et maintenant, passez à l'action. En effet, accédez au seul outil absolument nécessaire pour développer votre activité sur le net dans le marketing d'affiliation. Cliquez sur le lien situé dans la description de cette vidéo pour vous inscrire gratuitement à système.io.